Depuis l'année dernière, il y a de nombreuses marques qui sortent des montres connectées. Ça sort en veux-tu en voilà bien entendu les leaders. Les marques les plus connues, Samsung, Apple, restent toujours dans la course en renouvelant leur gamme de montres connectées. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est arrivé dans votre recherche de montres connectées de tomber sur la Samsung Galaxy Active 2, qui est sortie déjà il y a un, deux ans Vous êtes nombreux à me demander si elle vaut encore la peine. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour refaire un petit peu l'historique, la Samsung Galaxy Active 2 succède à la Samsung Galaxy Active qui elle-même succède à la Samsung Galaxy Watch. De la Samsung Galaxy Watch à la Samsung Galaxy Active, on a surtout un format plus compact sans lunettes rotatives. De la Samsung Galaxy Active 1 à la Samsung Galaxy Active 2, on a grosso modo simplement quelques actualisations, quelques nouveautés. Avec l'arrivée de l'ECG derrière, l'arrivée du microphone, l'arrivée du haut-parleur, l'arrivée d'une édition 4G. La Samsung Galaxy Active 2 est sortie en août 2019 en deux formats, un format 40 mm et un format 44 mm. Sur ces deux formats, il y a une édition 4G et une édition Bluetooth. Actuellement, la Samsung Galaxy Active 2 a un prix démarrant à 229 euros pour l'édition 40 millimètres bluetooth pour le format 44 mm le prix démarre à 249 euros ça c'est les prix théoriques c'est les prix sur samsung bien entendu vous allez pouvoir la trouver un peu moins cher sur l'internet en apport on peut la trouver en dessous des 200 euros après qui dit marché gris dit attention à la garantie dans tous les cas le prix par rapport à la sortie a diminué et le prix devient vraiment très intéressant à 200 euros une montre avec ces capacités là on va évoquer les fonctionnalités juste après. C'est vraiment intéressant. Pourquoi Car la Galaxy Active 2 embarque Tizen OS. Ce système d'exploitation est le système d'exploitation développé depuis des années par Samsung. C'est un système d'exploitation ouvert qui va lui permettre d'avoir une flopée de fonctionnalités possibles. Elle peut se comparer à Wear OS ou à WatchOS, c'est-à-dire elle peut se comparer à une Apple Watch dans son genre. Elle est circulaire, elle est très jolie, très belle. Et ce système d'exploitation va lui permettre de répondre aux SMS, d'avoir un assistant vocal, d'appeler, de répondre aux appels bien entendu, et il y a un store d'applications qui va permettre de télécharger des applications tierces telles que Spotify, Uber, etc, etc. Les possibilités sont donc quand même assez agréables. Surtout que cette montre est aussi bien compatible avec un iPhone qu'avec un téléphone Android. C'est-à-dire, je m'explique, vous allez pouvoir même répondre aux SMS avec un iPhone. Enfin, moi, avec mon iPhone X, c'était possible. Je ne sais pas si cette compatibilité est liée à un iPhone, une version de iOS, mais voilà. Ensuite, ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est que la nouvelle sortie, la Watch 3, est sortie en 2020. Mais au niveau fonctionnalité, au niveau OS, on est sur la même chose sur les deux. Car oui, l'Active 2 est mise à jour en même temps que les mises à jour de la Watch 3, etc. Donc, on aura au niveau des fonctionnalités, quelque chose qui existe sur une autre montre encore en 2021. C'est pour dire, pour une montre sortie en 2019, elle était quand même avant-gardiste au niveau bah voilà, des fonctionnalités. Elle était vraiment côte à côte des Apple. Watch. Surtout que la Galaxy Active 2 était une des premières à embarquer un ECG Le problème c'est que en 2019 elle embarquait déjà l'ECG et il a été activé en France que maintenant Que début 2021 mais actuellement il est activé Vous allez avoir du coup la possibilité d'avoir l'ECG et d'avoir le suivi de la pression artérielle Au niveau des fonctionnalités de santé elle est quand même très très très poussée Le petit revers de la médaille c'est l'autonomie parce qu'avec une montre qui peut faire autant de choses, aussi smart, on a une autonomie plus basse. L'autonomie pratique de cette montre est d'à peu près deux jours en fonction de votre utilisation, il va falloir quand même la recharger assez souvent. Mais du coup, vaut-elle encore la peine en 2021 C'est clair. Pour moi, elle vaut complètement encore le coup et je vous la recommande encore souvent. Pourquoi Parce qu'elle a déjà deux formats. Un format qui peut être plus compact, 40mm, ça peut convenir au plus petit poignets. Qu'elle est moins chère de la Watch 3, la trouver à moins de 200 euros, c'est quand même une bonne affaire. Et par rapport à ses capacités, ses fonctionnalités, c'est un bon rapport qualité-prix. Y a-t-il des concurrents sérieux dans la même catégorie de montres avec des OS ouverts à ce prix-là Pas vraiment. À ce prix-là, vous allez pouvoir trouver peut-être une Fossil sous Wear OS, mais pour moi, Tizen OS est amplement plus friendly, plus sympa d'utilisation que euh, la Fossil Gen 5 avec Wear OS, l'ancien Wear OS en plus. C'est pour ça que je vous la recommande. Même en 2021, on sait et je vous en ai parlé que Samsung va sûrement partir sur Wear OS. Est-ce que ça va mettre en péril Tizen OS Je ne pense pas cette année et je pense que Tizen OS sera maintenu pendant plusieurs années encore. Donc, pas de souci. Voilà mon avis sur la Samsung Galaxy Active 2. Si vous avez encore des doutes sur une montre connectée, que vous voulez savoir du coup si elle vaut encore le coup, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On peut aussi en parler lors d'un live. Un mercredi soir sur ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne Twitch Donc abonnez-vous aux deux En attendant les prochaines vidéos Vive à fond, vive high tech Merci et à bientôt sur ma chaîne